Youtube, on se retrouve pour une game chat où je vous apprends à faire un top 1 en fin de game. C'est un tuto infaillible, jamais j'ai fait top 2 en faisant une stratégie pareille, donc je vous laisse découvrir la vidéo, bon visionnage, bisous. Il avait nettement meilleur arbre que, que moi, mais ça s'est bien passé, chat. Je me suis un peu focus. Je vais passer sur la nouvelle cam. Les couleurs sont moins naturelles. Ah, moi, ça dépend des goûts. C'est la netteté. On a, on a augmenté de ouf la netteté, etc. Donc forcément, avec des réglages euh, OBS et tout, ça fait moins euh, naturel, comme tu dis. Mais t'inquiète. Xafariz. Xafariz What's up Pour Xafariz, chat Salut Chaudry. chat, c'est -ce moi ou le mec fais, fait, qui est invisible clippez moi ça s'il vous plaît chat. Que tu fais Je me détends en tuant. C'est -ce tu lui Quelle grosse merde! Vous l'avez vu, tryhard? Il en pouvait plus, gros, il était essoufflé cet enculé. Il est pour toi, Zafariz, cette exécution. Merci, mec, pour les 25 subs dès le début du live. Man, merci beaucoup. Chat, ça va, ma puce? Attends, attends, parce qu'il y en a un qui est malheureux ici, chat. As... Ouais. Vous savez pas, vous? T'as giclé sur la cam Non, elle est full zoomée. J'ai l'impression que la cam euh, lojiji, euh, full zoomée, euh, elle aime ça comme moi j'aime la gastro. Quoi. Comment j'ai envie d'être son chat Ouais, Victor, ça va <rire> Ça va pas, mon frérot <rire> Tu veux, veux qu'on parle <rire> C'est fusionnel entre vous. Et les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je l'ai eu pendant 3 ans, ce chat. Et quand je suis rentré à, à Bordeaux, c'est un mystère. C'est un mystère d'où elles vont ces balles avec ce canon. Quand je suis rentré à, à Bordeaux, ben euh, il a disparu pendant deux ans. Donc euh, et je l'ai retrouvé là il y a en juin. En juin les chats, on l'a retrouvé. En juin et quelques voilà. Fils de pute, bon, je l'ai revu. Voilà chat c'est une belle histoire et, et puis même quand je l'ai retrouvé Il a eu un problème de santé direct Ça a été un, un entre la vie et la mort ce bâtard Donc euh, le fait qu'il ait compris Que quand je l'amenais euh, au veto C'était pour le sauver C'est euh, un amour C'est un amour de ouf Il était bon, hein, le frérot russe. Hein. Même paralysé, c'est euh, ça a été. Euh, avec, une, avec une arme de base. D'accord. <rire> il faudra qu'il m'en raconte un peu plus, euh, lui. De reconnaissance de la zone. Je veux tout savoir. Ces petits fils de. Ces petits fils de pute, c'est que des fantômes. Il reste 30. On est début de la zone 2, il reste 39 personnes. Donc, déjà, je pense que celui que j'ai tué, il cheatait. C'est. Euh... Je suis un lord ou pas On m'ouvre les portes quand j'arrive. Oh mon chat, oui. Connard de poilu. Mon chat, je vais vous montrer comment gagner une game tout en faisant plein de calais à un chat. C'est extrêmement simple. Pour gagner une partie telle qu'elle, il suffit d'avoir un bon café. Mmh. Mmh. Ce café Je crois que quelqu'un est dans mon palace. C'est bon. Excusez-moi. C'est bon. On peut recommencer. Bon. Déjà, un bon café. Je valide. Une fois qu'on a validé le café, on prend la petite main. On la pose d'abord sur ses fesses. Puis on commence avec un léger mouvement de va-et-vient et de gratouille. On va vers le bidou. Et on se rend compte qu'il veut s'amuser un peu avec la tête. On part sans des gratouilles à la tête. Ah, ah, ah, ah. Il est ou quoi Mais euh, enfin, c'est comme il me chope avec la patte, mais il met jamais les griffes ou de pression avec les dents. C'est un crack. Juste, il mange son morceau de beefsteak. Il voit s'il ne reste pas des, des petits morceaux de viande. Là, par exemple, je dois avoir un lardon sous l'ongle. Un truc comme ça. Ce qui ne s'est pas, c'est que je me suis gratté le cul avec tout à l'heure. On va faire un nouveau point parce qu'on vient de descendre sous les 27 Remains, les gars. Attention. Je bouge à gauche. Je bouge à droite. C'est pas évident à saisir au début. Quand je rentre sur la piste Laisse-moi tirer Laisse-moi un souci Mais non C'était un français les gars C'était la, la fricadelle du 62 Moi je suis comme ça en fait depuis tout à l'heure les gars Je suis à mort les Ou sinon je peux faire comme Cyril choqué les gars Juste mettre, ma, mettre mon yep comme ça Mon gros yep Ouais, je suis habillé emprisonné aujourd'hui, chat. Je mets mon gros yep, les gars. Je mets juste la corde autour du yep. Et quand ça tire sur le yep, tac. Et si c'est un requin, je perds un pouce. Je sais ce que je pourrais faire. Vous faire un tuto pour comment gagner une game de la pire façon possible. En étant un fils de pute fini. Je pourrais vous apprendre ça. Comme ça, je créerais plein d'ordures. Ce serait fantastique. Quand on est un fils de pute, les gars, déjà... On se déplace que de hauteur en hauteur. Donc là, j'aurais dû me retrouver là-haut. J'y suis pas, c'est pas grave. Hop, je vais faire ça. Je vais me cacher dans un souterrain. Comme ça, sans aucune raison d'être là. Tu sais quoi Je vais même me foutre alors, dans l'angle comme ça. Alors là, il n'y a pas plus ordure. Et en fait, quand tu es un fils de pute, je pense que tu as le temps de regarder la minimap. Hein. Plus que la moyenne. Il va peut-être y avoir un schlink par là et je dirais que pompier, ce serait la bonne position théoriquement. Alors, là, chat, il y a plusieurs stratégies. Tchat chat, qui a vu la prune que ce mec vient de se prendre J'ai entendu piou. Ça peut pas être dans l'avion, tout le monde est d'accord avec ça. Et chat, imaginez ça passe. Maintenant, chat, que je vous ai montré que j'étais le meilleur, vous pouvez désormais me faire confiance et m'écouter un maître. Du coup, chat, je vais vous montrer. Là, par exemple, il y avait beaucoup d'open field. Alors, je jouis remarqué que quelqu'un était dans le gaz. Maintenant qu'on a remarqué ça, les il reste 35 secondes. Ça me laisse le temps de vous expliquer comment je fonctionne, tout ça, tout ça. Alors là, en fait, moi je fonctionne par open field. Là, il y a de l'open field. Donc, logiquement, là, il n'y a personne. Donc, c'est là qu'on va profiter d'aller. On va, on va essayer de se mettre, genre, juste derrière ce muret ici. Vraiment un spot à la con. Il reste 20 secondes. On fait attention qu'il n'y ait personne sur la hauteur. On peut s'y déplacer sans trop de risque. On passe par là. On attend. En fait, le but, c'est vraiment de temporiser le gaz histoire qu'un maximum de personnes tombent. D'accord Donc là, on temporise. Pépère. Je suis à l'abri des tours. Devant moi, c'est des hangars... Open donc euh, Tranquille On prend notre temps les gars On prend notre temps d'accord Le rat L'ordure C'est un gameplay d'ordure les gars Ce que j'ai envie de vous montrer Mais il faut que vous la preniez Et je préfère à la limite que ce soit ma communauté qui baisse les autres euh, Plutôt que l'inverse Du coup là le gaz avance Hop On avance aussi nous comme je vous l'ai dit, très tranquillement. Ça risque de se fighter au pied de, de ce truc. Hein. Mais je vois qu'il y a du monde là où je comptais aller. C'est un peu un changement de dernière minute, mais on doit changer. Je mets une petite para à droite. Je vous ai dit que c'était une win comme un rat, donc on va essayer de ne pas le tuer. C'est encore un sniper sur la hauteur. Voilà. Imaginez les gars, il aurait marché sur le carreau, il aurait pété. Bon, il reste 3 secondes. Exactement la même stratégie. Je vois qu'ici c'est ouvert les gars. J'avance par ici, contre le bâtiment. Il peut absolument rien m'arriver. Je vais même faire un truc encore plus sournois. Je vais me mettre là. Parce que là pour le coup c'est vraiment sûr qu'il n'y a personne. Regardez les gars. On va temporiser juste derrière ce ficus de merde. Head glitch avec ce truc. Hein. Ça vous va Il y a probablement un mec qui veut sauter de ce bâtiment. Vu que depuis tout à l'heure, il me tire dessus au sniper. Il m'a repéré. Vu qu'il est avec un système trophy depuis tout à l'heure, ça m'étonne pas vraiment. J'ai vais lui mettre une paralysante. Je viens de... Il reste encore 5 personnes. C'est énorme. Je me décale vers la zone. J'avance vers la zone. Il reste 4 personnes. Ce mec va probablement encore rester sur le toit. Et ce sera sûrement mon adversaire final. Mais j'ai juste à temporiser. Tranquille. Je temporise. Et c'est là, les gars, que... Là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais chaud... T'as fait toutes les fils de puterie du jeu. Non chat, je n'ai pas encore tout fait. Regardez chat, regardez. Là je vais faire une rotation à l'intérieur de la zone. Je vais mettre un trophy dans la zone. Et je vais attendre. La rotazone pour être sûr de faire le 1 contre 1 final. Extrêmement fourbe. Ce trophy fait peur. Donc j'imagine que personne va arriver par la droite. J'ai juste à attendre ici. Pour être sûr qu'ils se tuent. Ils sont pas tués. J'ai tenté d'aider le destin mais je n'ai pas réussi. Ils se... On refait une rotazone s'ils sont pas tués. C'est la règle. C'est entre fils de pute, c'est ce qu'on a signé. Hop La route à zone étant terminée, on peut laisser le masque exploser. Le masque explose. J'ai deux paralysantes. Une première qui part. Et comme c'est toujours meilleur à deux, j'ai tiré à côté. Oh, merde Merde pour tuto de fils de pute non J'étais à ça d'être un fils de pute J'étais à ça J'ai tiré la fle... Mec, ma paralysante a rebondi sur l'angle. Du coup, elle est revenue vers moi. Je voulais l'exécuter. Le, le tuto était si bon